Inex34 pour la première vidéo de Clash of Clans euh, alors je vais faire euh, tout d'abord une euh, des vidéos euh, autour du farm et autour de, euh, de certaines euh, astuces qu'on peut trouver sur Clash of Clans alors pour, ma première, euh, pour mon premier, ma première vidéo donc il faudra que vous me demandez vous me dites vous me disiez des des choses à améliorer, parce que c'est je me lance, j'ai fait des vidéos sur Call of Duty, mais j'ai jamais fait des vidéos, euh, déjà par, par écran interposé, et euh, sur Clash of Clans. Donc euh, vous me direz si la qualité est bonne, euh, mais puis mais euh, pour ma seconde vidéo, je vais faire sur un avec un iPhone 5, donc euh, je pense que la qualité sera meilleure. Donc, euh, dans un premier temps, je vais vous présenter mon village, donc... Euh, c'est un village pour le farm. Donc, qu'est-ce que c'est le farm le, le farm c'est euh, quel, quelque chose euh, qui sert à économiser et à garder ses ressources pour pouvoir euh, acheter ou euh, améliorer euh, des objets ou des ou des sorts ou, ou des troupes. Donc, comme vous le voyez, euh, j'ai plus trop de sous parce que je viens d'améliorer euh, je viens d'améliorer mes euh, mais bombardier niveau 5 alors 2 250 000 donc c'est assez conséquent j'ai pu garder cette somme pendant 3 jours grâce au bouclier qui, euh, que me donne euh, l'hôtel de ville à l'extérieur donc cette, euh, cette technique qui est assez euh, répandue pour, euh, pour les farmers euh, donc voilà donc mon village euh, se dispose ainsi donc il y a une texla euh, au milieu donc 3 millions, la texte là, avec euh, les extracteurs d'élixir retour et mon extracteur euh, d'élixir noir qui est à 15 000 bientôt et je vais pouvoir améliorer mon barbare niveau 3. Donc je le garde pour améliorer euh, mon barbare et ma future reine des archers que j'aurai euh, d'ici peu. Donc voilà, elle se compose. Alors c'est moi qui l'ai inventé donc euh, n'hésitez pas à la, à la prendre si vous trouvez qu'elle est pas mal. Euh, je me suis fait attaquer, euh, j'ai perdu souvent, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, mais, les, mais à chaque fois, euh, on m'a on, on m'a volé rien du tout, et on, on m'a juste euh, attaqué mon, mon hôtel de ville, ce qui m'a fait des boucliers pendant 10 heures. Donc voilà, là il est actuellement euh, 22 heures, euh, et donc je pourrais euh, laisser euh, Clash of Clans euh, en veille, euh, toute la nuit. Sans, me, sans prendre le risque de de, de, de, de, de de me faire voler. Donc, dans 2 euh, heures, 30 exactement, mon, bouclier, mon mortier niveau 5 va être terminé. Euh, voilà, donc il va ressembler à ça. Et je vais lancer directement euh, celle-là, ce canon niveau 9, qui va durer 3 jours. Alors, j'ai commencé par euh, faire euh, tout d'abord... Euh, alors pour l'amélioration, moi j'ai fait euh, les archers, niveau, niveau 9, non niveau 8, ensuite les 4 tours de sorciers, les mortiers et les canons. Alors pourquoi, euh, pourquoi les, les tours de sorciers et les mortiers euh, Tout simplement parce qu'ils ils, ils attaquent et tuent les, les ennemis euh, par, groupe, par bloc, comparé euh, au à l'arc X, aux canons ou aux archers. Donc, grâce à cette technique de farming, vous voyez euh, que euh, ma, ma dispo est très bien répartie. Donc voilà, ça c'est un membre de la team qui fait des vidéos qui, bientôt, sous peu, je vous donnerai le lien de, de ces vidéos. Donc, euh, donc, il est très bien réparti. Euh, vous voyez que si on attaque euh, l'hôtel de ville, euh, je vais avoir un bouclier et euh, qui va être conséquent pour améliorer ainsi économiser mon argent et si on souhaite m'attaquer il faudra se confronter à la rangée là ou à la rangée là et, et puis les quatre textes là qui vont euh, faire mal et surtout l'arc la, X qui est au milieu et qui va euh, empêcher euh, tout individu de, de rentrer donc j'ai fait le test à part il y en a juste un avec 12 euh, Allez, celui là euh, c'est le seul qui m'a véritablement gagné euh, c'est celui là il m'a attaqué avec 15 euh, gros niveau 6 75 archi niveau 6 1 pk et 45 gobelins niveau 5 donc vraiment celui là il m'a détruit en passant de ce côté euh, et j'ai beau chercher mais euh, cette attaque euh, je ne pouvais rien faire contre donc voilà, euh, donc le farming, euh, donc le farming euh, voilà. je pense que ce village est assez complet, donc n'hésitez pas à le prendre. Euh, donc c'était ma première vidéo, elle va durer euh, euh, pas trop longtemps, parce que euh, c'est une vidéo juste pour, euh, mettre, euh, pour mettre en ligne mes, mes vidéos et pour commencer à avoir des vues, pour que les gens me suivent. Et je vais essayer de faire euh, au moins une par semaine de vidéos. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que, euh, que je fasse des tutos euh, sur les attaques, sur la défense, euh, des tutos techniques, des tutos euh, pour, euh, pour les coups d'élixir, des... enfin, je sais pas. Dites-moi ce que je devrais améliorer, ce que je devrais faire et euh, j'essaierai d'y répondre. Voilà, donc euh, c'était euh, Inex pour la présentation de, de ce village farming. Euh, j'ai fait ça parce que euh, sur Youtube euh, j'ai voulu chercher la dernière fois et j'ai pas trouvé de village euh, qui était euh, qu'on présentait des villages donc euh, donc voilà moi je présente celui-là et j'autorise enfin vous faites ce que vous voulez et euh, moi, j moi je l'aime bien ah oui une dernière chose pour euh, les trophées euh, j'en ai euh, 1496 j'étais monté à 2000 mais euh, les les gens étaient, euh, les adversaires étaient euh, trop forts pour euh, pour gagner euh, beaucoup d'élixirs. Donc je me suis redescendu. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo que euh, on peut attaquer vraiment euh, des, des individus qui sont euh, aux tour de 100 000, euh, 100 000 élixirs ou 100 000 d'or. Très facilement. Euh, et pour moi, j'ai vu la première semaine des changements au niveau des ligues. Mais euh, maintenant, je, je ne vois plus de changement. Donc, euh, donc euh, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose. Ou ça s'est amélioré par le temps. Mais, euh, mais voilà, je pense que... Moi, moi, moi personnellement, j'arrive bien à, à farmer. Voilà, donc euh, les millions million, je les ai fait en 2 jours. Euh, mais il fallait savoir que j'avais 2 millions parce que j'ai lancé euh, mon, canon, euh, mon canon hier. Donc voilà. Qui a coûté 800 000$ tout de même. Donc voilà, Donc euh, dites-moi euh, euh, ce que ce que vous voulez. Donc là, je vais pas mettre d'intro euh, sur ma vidéo. Je vais ni mettre euh, de background sur ma chaîne. Mais ça ne serait tardé d'ici euh, d'ici une semaine. Je pense que je vais commencer à m'y mettre. Donc voilà, Donc restez à l'écoute. Et, euh, et je vous promets des bonnes parties et des... Et voilà, franchement, ce jeu est superbe et euh, je vous le recommande si, si vous n'avez pas encore euh, téléchargé ce jeu. Voilà, euh, à plus et, euh, et bon jeu.